à tous, euh, bienvenue à cette nouvelle journée porte ouverte. Euh, merci pour votre présence euh, à cette rencontre sur le thème euh, « Tout savoir sur l'alternance à l'Estrie ». Je suis à la Maladie, je suis chargée de relations entreprises euh, à l'Estrie euh, sur, euh, sur l'alternance et je serai à cette occasion votre intervenante euh, pour euh, vous parler et répondre à vos questions euh, sur l'alternance. Je vous propose une organisation en deux temps. Euh, pour cette rencontre, donc en commençant par une présentation de notre université et euh, de, euh, de donc ses diplômes, ses programmes, euh, son accompagnement. Euh, suivra un temps d'échange pour répondre à vos questions euh, que vous nous aurez adressées tout au long de l'intervention. Alors présentation de l'esprit. Euh, l'esprit euh, a été fondée en 1968. Euh, C'est une école euh, de l'université catholique de Lyon. Donc euh, l'université catholique de Lyon, euh, qui est une université privée euh, pluridisciplinaire située sur la presqu'île de Lyon. Elle est composée de six pôles facultaires donc le pôle sciences, pôle théologie euh, et sciences religieuses pôle philosophie, psychologie et éducation, le pôle sciences économiques et management, le pôle sciences juridiques et le pôle euh, lettres et langues. Donc euh, le pôle lettres et langues, donc, donc euh, le pôle euh, dont dépend l'esprit. Euh, dont dépend, dont dépend L'université euh, dispose également d'une unité de recherche donc, euh, intitulée « Confluence, sciences et humanité ». L'université se situe euh, à quelques mètres euh, de la gare Perrache, ce qui euh, permet ben, à nos étudiants de pouvoir euh, utiliser le transport en commun, ce transport en commun lyonnais. Elle est scindée en deux campus au cœur de Lyon, euh, mmh. le campus Saint-Paul, qui est euh, place des Archives, et euh, le campus euh, Carnot euh, sur la place Carnot. Euh, L'université catholique a également un campus euh, à Annecy qui a ouvert ses portes depuis septembre 2020. Les différents campus sont parfaitement adaptés aux activités d'enseignement euh, supérieur et de recherche. Ils intègrent des salles, des amphis, euh, des locaux étudiants et équipements numériques, mais ils sont également dotés de laboratoires de langues euh, adaptés à l'apprentissage des langues et de l'interprétation l'Estrie est une école supérieure de langue, traduction et communication à l'international, située sur le campus euh, Carnot. Euh, elle existe depuis alors depuis plus de 50 ans, L'Estrie accueille et forme euh, des jeunes ayant un goût particulier pour les langues euh, et la communication pour devenir pleinement acteur d'un monde globalisé. Alors, pour cela, elle encourage et permet aux étudiants euh, de s'engager euh, sur des missions euh, diversifiées ayant pour dénominateur commun euh, la relation à l'autre dans un cadre international. Aujourd'hui, l'esprit, c'est 380 étudiants répartis sur cinq parcours de formation. L'école est identifiée, cinq années de formation, pardon. L'école est identifiée pour la qualité de l'enseignement dispensé par ses enseignants-chercheurs et ses intervenants professionnels. De par également, les mobilités internationales proposées à ses étudiants. Ces partenariats internationaux mais aussi par la reconnaissance de ces formations par l'État. La diversité culturelle et linguistique sont des gages de qualité de professionnalisation et d'internationalisation de l'école. À l'esprit, on ne fait pas qu'étudier l'interculturel, on hein, le vit. Alors, nos parcours de formation. Donc, l'esprit propose trois parcours de formation. Un premier parcours de formation qui est un bac plus 3, langue, traduction et communication à l'international. C'est un programme qui prépare à l'obtention d'un double diplôme, la licence LEA délivrée par l'Université Lumière de Lyon 2. Donc nous sommes en convention avec cette université. Et également donc la préparation, l'obtention du titre d'établissement d'assistant communication et traduction délivré par l'ESCRIT. Alors, ce parcours de formation est proposé uniquement en formation initiale. Euh, pour suivre ce parcours de formation, il faut disposer de trois langues de travail, le français, l'anglais, plus euh, l'allemand ou le chinois ou l'espagnol ou l'italien. Donc, ce parcours de formation est accessible dès obtention du bac euh, via le, euh, le parcours SUP. Ensuite, nous avons deux parcours de formation en deuxième cycle, qui sont euh, des titres professionnels enregistrés au RNCP, donc de niveau 7, donc des BAC plus 5, euh, qui sont proposés, donc, euh, ils sont accessibles donc en formation initiale et en alternance. Alors, on a le management interculturel communication événementielle et le parcours de traducteur spécialisé et interprétation liaison. Pour accéder à ce programme de formation, il faut, euh, il faut disposer de deux langues de travail, donc anglais, euh, français, anglais, ou trois langues de travail, donc français plus anglais plus euh, allemand, espagnol, italien. Donc, ces parcours de formation euh, sont euh, accessibles euh, avec euh, un bac plus Alors, présentation de l'alternance. Donc l'alternance à l'esprit. Donc euh, elle a démarré euh, en septembre 2020. Voilà, donc euh, nos cursus en alternance euh, répondent aux enjeux euh, stratégiques des entreprises d'aujourd'hui. Euh, leur contenu et modalités évoluent en permanence euh, en s'adaptant aux recommandations des secteurs professionnels euh, de nos conseils de perfectionnement et euh, et, euh, et d'orientation, ainsi que lors de nos enquêtes d'insertion professionnelle. Alors le titre LMCP de niveau 7 donc le euh, niveau euh, cadre ingénieur euh, forme des cadres opérationnels compétents pour accompagner les entreprises dans leur transformation, leur ouverture à l'international et le développement de leurs activités. Alors, je vais vous présenter euh les programmes de formation, donc, euh, euh, donc le programme MIS, donc Management Interculturel Communication Événementielle. Donc c'est un programme de spécialisation euh, en communication événementielle à l'international. Euh, les cours sont dispensés euh, à la fois par des enseignants chercheurs spécialisés en marketing et management interculturel et des intervenants professionnels euh, tels que des chargés d'événements, euh, euh, des responsables de communication, des chefs d'agences de communication. Pour suivre, ce, vous pouvez suivre pardon, ce programme de formation avec deux langues de travail ou trois langues de travail. Donc, deux langues de travail, donc français et anglais, qui sont obligatoires. Et pour les trois langues de travail, pareil, donc français, anglais, plus euh, allemand, euh, espagnol ou italien. Alors, le programme de formation est organisé, est organisé par blocs de compétences. Donc, nous avons euh, communication à l'international, événementiel à l'international, marketing à l'international management interculturel et euh, le bloc euh, entre entrepreneuriat. Alors, quelques métiers après euh, un parcours Nice. On a identifié euh, trois, trois métiers. Alors, euh, si vous voulez en découvrir un peu plus, euh, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet. Alors, le chargé de communication marketing à l'international. Euh, C'est euh, quelqu'un qui a pour mission de mener euh, des projets de promotion, de définir une stratégie, de coordonner des projets en tenant, compte, en tenant compte de la dimension internationale. Le manager de projets internationaux, alors lui, il coordonne et pilote euh, toutes les ressources euh, à sa disposition à la conduite et à la concrétisation de projets en jeu internationaux. Et pour finir, le responsable de la stratégie digitale. Alors, euh, le responsable de la stratégie digitale euh, analyse, identifie, évalue les tendances pour mettre en œuvre les améliorations pour un meilleur impact en termes de performance en ligne pour l'entreprise. Le programme euh, CIL, donc c'est un programme de spécialisation en traduction et interprétation. Euh, interprétation. Les enseignements sont dispensés euh, à la fois par des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels, le traducteur, euh, des traducteurs assermentés, des interprètes de liaison, euh, localisateurs, chefs de projet euh, en agence. Alors, les cours, pareil, sont, sont accessibles avec deux langues ou trois langues de travail, deux langues français anglais trois langues, français, anglais, espagnol, italien ou euh, allemand. Euh, il est organisé également par bloc de compétences, donc traduction, interprétation, gestion des outils technologiques, gestion de projet et euh, le dernier bloc qui est entrepreneuriat. Donc les métiers euh, voilà, dont on souhaite... Euh, vous présente, on vous présente pardon. donc sont euh, le chargé de projet en traduction, donc, qui exerce en agence euh, sur le suivi et la gestion de projet euh, de traduction depuis la prise de contact à la livraison du client. Ensuite, l'interprète de liaison, donc il est identifié comme euh, un intermédiaire essentiel dans l'échange entre euh, interlocuteurs internationaux sur des négociations, des conférences de presse. Euh, il est capable euh, de s'adapter au domaine d'activité, aux situations et aux moyens euh, à sa disposition. Le métier de post-éditeur, c'est un métier qui consiste à ce que le traducteur euh, corrige et révise des textes traduits automatiquement de la post-édition. Le post-éditeur a également euh, pour rôle d'analyser les meilleures euh, pratiques de post-édition afin d'augmenter euh, la productivité et la qualité euh, des tâches. Alors, donc dans le cadre des enseignements à donc euh, que ce soit sur l'alternance ou sur euh, la formation initiale, euh, un sixième bloc est présent dans, dans les, les parcours de, du deuxième cycle. Alors, Ce bloc consiste à la rédaction en quatrième année euh, d'un rapport d'expérience en allemand ou en espagnol ou en italien pour les alternants, euh, avec trois langues de travail et en anglais pour ceux inscrits au parcours avec deux langues de travail. En cinquième année, le document à produire sera un mémoire d'expérience. L'esprit propose à tous ses étudiants un accompagnement professionnalisant, donc comprenant un encadrement bienveillant, assuré par un responsable d'études pour le suivi académique, un programme d'atelier professionnalisant assuré par une équipe de professionnels pour développer les compétences de chacun, faciliter l'élaboration du projet professionnel, favoriser l'insertion professionnelle. Il y a également des ateliers de préparation personnelle dans le but, euh, par exemple, de, pre de prendre conscience euh, de l'image qu'on renvoie, euh, pour permettre de mieux communiquer, euh, pour être acteur de sa vie. Euh, L'accompagnement, euh, voilà ce qui est proposé. Il y a différents projets pédagogiques qui sont proposés, euh, également, comme la création du portfolio euh, de compétences qui consiste à la structuration, l'organisation de ses acquis, permettant une prise de recul et facilitant la présentation de ses atouts. Le portfolio est évalué lors d'une soutenance de l'étudiant par un jury professionnel composé d'experts. Les types de contrats en alternance. On compte deux contrats possibles, donc le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Alors, le contrat d'alternance, euh, qu'il soit de professionnalisation ou d'apprentissage, euh, est un contrat de travail tripartite, donc euh, établi entre l'entreprise, euh, l'alternant et le CFA. Les deux contrats s'adressent à des jeunes euh, de 16 à 29 ans qui préparent un diplôme reconnu par l'État. Pour les profils de plus de 30 ans, euh, le seul contrat possible euh, reste le contrat de professionnalisation. La signature d'un contrat permet aux alternants de bénéficier davantage, euh, comme, euh, davantage supplémentaire, je dirais, euh, comme l'aide des 500 euros au permis de conduire ou encore euh, une aide à l'équipement informatique. La rémunération et la prise en charge, donc euh, l'alternant bénéficie d'une rémunération qui peut atteindre jusqu'à 100% du SMIC, euh, suivant l'âge, le niveau d'études et le type de contrat. Euh, type de contrat. Donc, euh, déterminer le défi. Voilà. Les frais de formation sont pris en charge par l'OCO, donc l'opérateur de compétences auquel est rattachée l'entreprise accueillante. Donc l'OCO c'est un organisme agréé par l'État chargé d'accompagner la formation professionnelle. Alors, le rythme d'alternance donc. Euh comme précisé, l'alternance est proposée donc, sur nos parcours de deuxième cycle, les bacs du sein, donc, niveau 7 au RNCP. Euh, les formations sont sur deux ans. donc Elles démarrent au 1er septembre et se finissent au 31 août de la deuxième année. Euh, le rythme d'alternance est de trois semaines en entreprise et une semaine à l'esprit. Qui... Sur les deux ans, on compte 24 semaines à l'esprit et 70 semaines en entreprise. La recherche d'entreprise, c'est euh, un, un accompagnement que l'esprit propose à ses amis, qu'on alternance, euh, qui est organisé euh, en trois axes, le développement personnel et professionnel, donc, euh, qui consiste à travailler euh, sur l'ajustement du projet professionnel pour un meilleur ciblage des entreprises. Vous avez euh, un accompagnement également sur la préparation aux exigences aux enfin, du recrutement, euh, L'objectif est, ici est vraiment l'amélioration du CV, de la lettre de motivation, euh, d'aborder les techniques de recherche d'emploi et la préparation à l'entretien. Et le dernier point est l'assistance dans la recherche d'entreprise. Donc l'Esprit euh, transmet à ses amis, en euh, alternance le toujours, euh, les euh, offres partenaires et les offres identifiées euh, euh, sur les différentes plateformes et euh, sur les euh, réseaux. Euh, L'esprit également diffuse euh, auprès de ses partenaires, des entreprises, euh, un CD Book donc qui regroupe euh, en fait tout, euh, tous les profils de, des, des étudiants, des alternants pardon, en recherche d'une entreprise. Mmh. Alors, les dispositifs de suivi de l'alternant. Donc, un accompagnement et un suivi individualisé sont assurés par l'équipe de l'ESRI. L'alternant est encadré par un tuteur en entreprise et un tuteur universitaire pour le suivi de l'ensemble de ses apprentissages professionnels et académiques. Les documents et indicateurs sont rassemblés dans, un, dans le livret électronique d'alternance. C'est le Léa pour le suivi du développement des compétences et pour faciliter les liens entre l'alternance d'entreprise et l'esprit. Alors, les atouts de l'alternance, euh, pour, euh, pour un, un donc c'est bénéficier du double statut, étudiant salarié, la mise en pratique des connaissances théoriques, euh, un rythme dynamique euh, évolué dans, dans un environnement dynamique donc entre universitaires euh, universitaires l'obtention d'un titre reconnu sur le marché du travail, les frais de formation pris en charge et l'indépendance financière, donc un alternant peut toucher jusqu'à 100% du site. Donc l'alternance est vraiment identifiée comme un accélérateur d'insertion professionnelle. Alors, les atouts de l'industrie, donc on les a énumérés selon précédemment. Donc, l'école appartient à l'Université catholique de Lyon, donc euh, elle bénéficie du réseau universitaire et des services associés. Euh, elle dispose, donc euh, notre école dispose d'équipements adaptés notamment dans l'apprentissage euh, des logiciels de PAO euh, et de TAO grâce au laboratoire de langue et aux, et aux équipements numériques. Donc, l'estrice c'est euh, également euh, euh, est également par euh, la et la multiculturalité et la diversité du corps enseignant. Donc c'est des, des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels issus des métiers de la communication et de la traduction. Donc chaque étudiant est accompagné euh, de façon personnelle, euh, et cela peu importe le programme euh, de formation, au euh, niveau académique, professionnel, donc également dans la recherche d'entreprise. Euh, L'esprit, c'est également des taux d'insertion professionnelle très bons, euh, donc, sur six mois en moyenne à l'issue de la certification hors poursuite d'études, on compte 85% d'insertion professionnelle, euh, nice, professionnelle après un parcours MIS et 83% d'insertion professionnelle après un parcours Il est mis à disposition euh, également euh, aux étudiants, donc en fait, ils bénéficient euh, d'une vie euh, étudiante dynamique. Donc, euh, avec le BDE, il y a différentes associations UCLI, euh, euh, donc... Euh, qui sont orientés au développement durable, il y a le journal des étudiants, le web radio, le théâtre. Donc toutes ces, toutes ces associations sont ouvertes aux étudiants de l'ESRI et aux étudiants de l'université. Comment candidater à l'ESRI Le processus est, est, en, est organisé en cinq étapes. Donc euh, la première étape donc la candidature. Donc euh, il faut remplir le formulaire de candidature en ligne avec les pièces législatives demandées. Donc la date limite de dépôt de candidature est euh, le 15 juin, lundi 15 juin. Ensuite euh, donc l'étape de admissibilité. Le jury d'admission étudie le dossier euh, sur la base euh, des résultats académiques obtenus, des appréciations éventuelles du projet euh, indiqué dans la lettre de motivation et de l'adéquation du profil du candidat aux compétence, compétences visées par le parcours de formation. Alors les, les dossiers déposés avant le 15 mois recevront euh, la décision du jury, euh, donc candidature admissible ou refusée, euh, à la fin du mois. Donc accompagné euh, de la date et de l'horaire de l'entretien avec le jury euh, pour les, les candidats admissibles. Ensuite, euh, pour les candidats admissibles, euh, il y a un entretien, donc l'étape 3. Donc cet entretien euh, est de 20 minutes et est organisé en deux parties. Donc une première partie euh, qui, euh, avec une exposition du projet professionnel, du parcours académique et des motivations à intégrer euh, la formation. Et la deuxième partie est un échange avec le jury. Donc pour le parcours Miss, il se déroule en anglais. Et si le candidat postule pour le parcours trilingue, il se termine par un test de langue. Pour le parcours de CIL, il se déroule en français. l'entretien se déroule en français et se termine par un test de traduction sur chacune des langues étrangères de travail. Donc, la décision du jury d'admission euh, est transmise au candidat dans un délai de 15 jours après l'entretien. L'admission définitive euh, est conditionnée par la signature d'un contrat en alternance avec une entreprise ou une organisation. Pour l'inscription euh, administrative et pédagogique, le candidat euh, peut réaliser euh, cette étape euh, en ligne ou sur rendez-vous qu'il prendra auprès du, du secrétariat. Simplement pour information, euh, pour euh, les admissions en formation initiale, euh, le processus en fait, euh, la procédure est, est la même. Euh, à la différence que l'admission définitive euh, n'est pas conditionnée par la signature d'un contrat et qu'il faut euh, régler les frais de scolarité. Donc Nos prochains événements, donc euh, le salon euh, de l'étudiant virtuel apprentissage alternance et métier. Euh, nous, euh, nous sommes sur ce salon jusqu'au 12 avril. Vous pouvez également euh, nous contacter par mail ou par téléphone pour euh, répondre à toutes vos questions. Euh, on reste euh, disponible si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà. Donc merci à tous pour votre attention. Euh, nous allons maintenant répondre, euh, je vais maintenant pardon, répondre à vos différentes questions. Alors, je, je... Alors, est-ce que l'entretien peut se faire en visio si, vous, si nous ne pouvons pas venir sur place Bien sûr, euh, on, peut, on peut organiser donc un entretien euh, par visio, euh, sans aucun souci. Il faudra bien prévenir euh, le secrétariat, euh, le service des admissions, une fois qu'on vous envoie votre convocation pour l'entretien. Oui, alors, euh, pardon. la question, euh, la procédure de candidature est-elle la même pour les candidats étrangers européens tout à fait, c'est la même. Euh, vous n'avez pas passé euh, par euh, Campus France. Donc, pour les étudiants euh, européens, euh, vous passez par la procédure euh, pour un, un, un candidat français. Quel est le niveau euh, en langue attendue pour entrer à l'esprit Le niveau de langue euh, attendu euh, pour le parcours MIS, on demande un niveau C1. Euh, pour le parcours de traduction, euh, on demande un niveau C1, C2. C2, vraiment, euh, voilà, c'est un métier très exigeant euh, au niveau de la traduction. Donc, un niveau C1, C2, vraiment, il faut vraiment que vous puissiez au moins hein, avoir ce niveau-là. Alors, je continue. Pourriez-vous nous présenter un emploi d'identique d'une semaine de cours en Nice parcours alternant, s'il vous plaît? Alors, là, alors, je peux éventuellement euh, vous transmettre euh, un exemple d'emploi du temps. Euh, par contre, euh, vous pouvez nous envoyer un mail et puis à ce moment je pourrais vous le transmettre. Alors, bonjour, les rencontres entreprises étudiants ont lieu quand Faut-il être un candidat accepté pour pouvoir y participer Alors, actuellement, euh, on n'a pas de prévu euh, de, de rencontres entreprises étudiants. Euh, à, à la situation que euh, nous rencontrons tous. Donc, euh, actuellement, ce qu'on fait nous à l'Estrie, c'est que vraiment on, on vous communique les offres euh, de nos partenaires. Pour tous les amis, euh, vous aurez ces offres, bien évidemment, dès qu'on dès qu en aura. Alors, comment sera-t-on évalué en devra-on pour passer des examens à l'ESTRI ou sera-t-on évalué par l'entreprise Alors, euh, sur cette question, euh, les examens à donc se déroulent en même temps que les semaines de cours. Hein, voilà. euh, et pour l'évaluation à l'entreprise, effectivement, vous êtes évalué également sur, sur cette partie. Vous êtes vraiment évalué sur euh, la. et pour euh, les enseignements que vous suivez à l'ESTRI et également par euh, l'entreprise. Alors, pouvez-vous revenir sur les types de contrats Alors, je n'ai pas bien compris euh, la différence. Alors, concrètement, il n'y a pas réellement de, de différence. Euh, les avantages restent... Euh, les avantages, Et, Les points communs, c'est que euh, les étudiants peuvent prétendre aux euh, deux contrats, hormis les profils euh, qui ont plus de 30 ans où là, forcément, vont partir sur un, un contrat euh, de professionnalisation qui, qui, sur lequel il n'y a pas de limite d'âge. Euh, au niveau, alors, la différence sera vraiment au niveau de la rémunération. Euh, sur un contrat d'apprentissage, euh, l'organisation, voilà, je vais projeter euh, un, une slide. Voilà, euh, donc, cette slide peut vous expliquer un peu euh, la différence au niveau de la rémunération. Donc, on a le contrat d'apprentissage euh, où il euh, euh, y a une base de calcul qui se fait en fonction euh, de la tranche d'âge. Euh, par exemple, pour une première année euh, d'alternance, pour un profil entre 21 et 25 ans, euh, l'alternant percevra 53% du SNIC. Donc la deuxième année, donc, euh, sur, votre, euh, sur la cinquième année, l'alternant percevra donc 61% du SNIC. A l'inverse, ou euh, le contrat de professionnalisation, on ne se fie pas euh, à l'année euh, d'alternance. Euh, voilà, on, en fait, on se fixe simplement euh, à l'âge et, euh, et voilà, donc euh, là, sur la base du calcul, sur un contrat de professionnalisation, nous sommes à 80% du site. Voilà, concernant le salaire d'un Voilà, alors, euh, comme je disais, euh, vous avez, alors, je répète la question, par je suis marmonne, mais peut-on avoir plus de détails concernant le salaire d'un affermant Donc, voilà, donc, euh, la grille euh, qu'il a, donc que vous pouvez retrouver euh, sur euh, ces informations, vous pouvez les retrouver sur euh, le service public. site internet bonjour, combien de places il y a-t-il pour le, le master-team en alternance Il y a une limite d'étudiants Non, il n'y a pas de limite d'étudiants, alors c'est un parcours où on peut euh, accueillir, si, si, vous, si on a bien si vous avez une entreprise, donc euh, non, il n'y a, euh, a pas de limite. Donc, nous, on se donne un, un objectif de, de 30, de 30 donc euh, pour les deux parcours. Bonjour, en masseur, il n'est plus possible de continuer à étudier le chinois en troisième année. Non, malheureusement, euh, le chinois euh, n'est plus proposé euh, actuellement, euh, faute de candidat. Voilà, donc, je pense que j'ai... Je vais Peut-on euh, commencer la recherche d'entreprise en même temps que l'envoi de votre, de, de votre de notre candidature Oui, oui, euh, sans problème. Vous pouvez euh, démarrer et même euh, nous vous encourageons à le faire pour pouvoir euh, rapidement euh, avoir, tenir un contrat avec euh, l'entreprise. Alors, doit-on faire l'alternance de deux ans dans la même entreprise alors euh, oui, logiquement euh, oui. Euh, le contrat, en fait, euh, une fois que vous trouvez une entreprise, doit forcément euh, être établi sur deux ans. Après, euh, il arrive que le contrat euh, s'arrête euh, plusieurs, plusieurs raisons. Euh, là, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement rechercher une autre entreprise pour euh, terminer votre, votre formation. Alors, Bonjour, je viens d'obtenir ma licence LEA sur Montpellier et je voulais savoir s'il est possible de trouver mon alternance sur Montpellier. Bien sûr, euh, vous pouvez euh, très bien euh, trouver une entreprise, alors peu importe euh, où euh, en France, et euh, ça, ça ne pose aucun problème, et suivre les points à, à, à nous. Vous n'êtes pas, euh, pas obligé de euh, forcément trouver une entreprise euh, dans le bassin de Désolée si je ne réponds pas à toutes les questions. Alors, quel est le taux d'étudiants admis par rapport au nombre de demandes Alors, le taux d'étudiants admis par rapport au nombre de demandes, euh, en fait, là, concrètement, je ne peux pas répondre à cette question. Euh, en fait, tous les étudiants euh, admis faut trouvent une entreprise pour pouvoir intégrer le programme de formation. Donc, à savoir que euh, je tiens à préciser que la formation débute au 1er septembre mais euh, un alternant admis ju jusqu'à trois mois après l'ouverture de la formation pour trouver une entreprise. Donc là, euh, concrètement, si la formation, euh, comme la formation débute au 1er septembre, vous avez jusqu'au 30 novembre pour trouver une entreprise. Alors, bonjour, est-il possible de commencer à la sortie du lycée par le parcours Langue, Traduction et Communication Internationale et de poursuivre avec le parcours de euh, oui, alors effectivement, euh, c'est l'idée, c'est-à-dire que vous débutez au euh, euh, euh, niveau licence, voilà, donc en, en ayant suivi euh, le parcours de formation euh, euh, donc, euh, proposé euh, sur le premier cycle, et ensuite vous avez la possibilité d'aller sur le parcours MIS, donc Management de communication événementielle, ou sur le parcours SIS, euh, donc traduction spécialisée et interprétation hein, de liaison. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions Je suis actualisée. Alors, n'hésitez pas, alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions si je ne me trompe pas. Alors, n'hésitez pas à nous transmettre euh, vos questions. Donc, euh, euh, vous avez euh, toutes euh, vos coordonnées sur le site Internet. Que questions. Alors, au niveau de, de l'alternance, quels sont euh, nos effectifs donc, Actuellement, nous avons euh, 13 contrats, euh, donc, 9 contrats en, euh, en, au parcours BIS donc, euh, et euh, 4 contrats en traduction. Alors, pour le parcours traduction spécialisée et interprétation de maison, est-il préférable de suivre le parcours bilingue ou trilingue alors, si vous disposez euh, de trois langues de travail, idéalement, euh, voilà, c'est plus intéressant de, de suivre le parcours euh, trilingue. Ensuite, si vous avez seulement euh, deux langues de travail, le français et l'anglais, euh, c'est très bien aussi, hein, euh, vous aurez en complément des projets euh, euh, qui vous seront confiés euh, sur ce, ce parcours bilingue. Alors, le mémoire est noté sur deux ans, alors concrètement, euh, euh, il me semble pas, alors, malheureusement je n'ai pas cette information, mais il me semble que sur la, la première année, euh, sur la quatrième année, vous avez un rapport euh, d'expérience pour la première année d'alternance, et ensuite sur la deuxième année, donc, vous savez, euh, vous devez établir un mémoire, euh, je ne sais pas si ça sera sur les deux années, c'est effectivement en scène, mais... Euh, Effectivement, euh, alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail euh, à ce sujet et, et je répondrai. Donc euh, l'adresse mail c'est streetcarrière.com. Tout à fait. Alors, si j'ai bien compris, euh, si nous ne trouvons pas d'alternance, nous pouvons suivre la formation initiale. Oui, effectivement, euh, l'ESRI vous proposera euh, de basculer en formation initiale si vous le souhaitez, euh, si vous ne trouvez pas d'entreprise. Voilà. Il faudra bien garder à l'esprit que euh, la bascule sur la formation initiale euh, demande beaucoup euh, prise en charge de frais de, de formation euh, par l'étudiant. Une question. Alors, avoir étudié à l'étranger, est-il obligatoire pour rentrer en quatrième ou cinquième année Pas forcément, il faut vraiment que votre euh, projet professionnel, euh, soit en lien avec euh, nos parcours de formation. Donc, euh, pas forcément. Je pense que. Voilà. Alors, la plupart des. des le profil, euh, je dirais, euh, qui entre euh, plus dans le cadre de notre. Euh, l'accès à nos parcours de formation, euh, c'est un bal 3, donc euh, en lien avec les langues, donc la licence LEA, une licence euh, LCE d'autres formations en lien donc avec l'international et les droits. Alors pour l'alternance, y a-t-il des entreprises avec lesquelles vous êtes en contact sur votre site internet? Alors, nous, de notre côté, vraiment, on communique directement avec nos amis, on leur communique ces informations, mais elles ne sont pas lancées sur notre site internet. Alors pour la formation initiale, euh, l'esprit va-t-elle m'aider pour trouver un stage oui, oui, effectivement, on a, euh, euh, on a pour euh, chaque, euh, chaque zone géographique, chaque an, en fait, il y a des zones géographiques et on a un intervenant euh, qui, qui vous encadre pour trouver une entreprise pour les stages à l'étranger, stage à l'étranger ou stage à, en France. Alors, étant... Euh, en, étant, en étant étrangère, puis-je candidater avec mon diplôme en anglais au Master Team oui. oui, sans problème, vous pouvez candidater euh, euh, à la procédure euh, d'admission pour, euh, pour Parcours euh, pour Team. Quelles sont les durées des stages de 4e et 5e année en formation initiale Alors, le stage en 4e année euh, est de 3 à 6 mois. Et en 5e année, euh, il me semble que c'est... c'est 3 à 6 mois en 4e année, et en 5e année, euh, 3 à 6 mois également. Ah, pardon, pardon, je sais pas lui. Comment euh, ça se passe pour les étudiants étrangers hors Union européenne Les prérequis sont-ils les mêmes Oui, alors les prérequis sont, sont les mêmes. Euh, hors Union européenne, il faudrait que vous puissiez vous renseigner auprès de Campus France, euh, savoir si euh, voilà, votre pays d'origine euh, vous, en fait, vous, en fait, vous, vous incite à passer par la, la procédure Campus France. Alors, vous pouvez identifier euh, si votre pays fait partie euh, de la liste, euh, d'une liste euh, qui, euh, qui, qui, en fait, qui vous impose de passer euh, par, euh, par cette plateforme Campus France. Alors, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment, euh, vous pouvez euh, nous joindre donc, euh, sur les deux numéros qu'on vous a communiqués. Sur notre site Internet, vous pouvez également nous euh, envoyer vos questions et on y répond. Donc, que ce soit au niveau de l'admission, au niveau des contenus de, de, du programme, notre organisation, on reste vraiment à votre disposition. Alors, dans la JPO de décembre, j'ai entendu dire que pour le Master CIL en alternance, il n'est pas nécessaire de passer par Campus France. Alors, euh, le passage par Campus France est vraiment euh, nécessaire si vous faites partie d'un pays hors Union européenne et si euh, votre. Euh, votre pays d'origine euh, apparaît sur, euh, sur la liste euh, sur les, les listes de Campus France. Si elle n'apparaît pas sur euh, les listes de Campus France, vous pouvez euh, vous pouvez candidater passer par la procédure normale. Euh, Donc ces informations vous les retrouvez sur euh, le site de Campus France. Il euh, ne faut pas hésiter à, à saisir Campus France et euh, le nom de votre, euh, votre pays. Et puis à ce moment-là, vous allez euh, voir si euh, concrètement vous entrez dans la procédure ou pas. Alors oui, euh, pouvez-vous nous donner des exemples de cours Alors, Oui, je peux vous donner quelques exemples. Euh, par exemple, sur le parcours nice on retrouve euh, euh, dans le bloc euh, communication à l'international, euh, mettre en place une stratégie de communication digitale, faire vivre une marque euh, euh, sur Internet. Euh, dans le bloc euh, numéro 2, je peux vous les mettre à l'écran Si vous les avez à l'écran. Voilà. Donc, Par exemple, sur le bloc 1, donc communication à l'international, vous avez donc les, les cours que je vous ai énumérés, donc gérer une situation de crise à l'international, piloter euh, le plan média de sa stratégie comme euh, euh, stratégie de communication web. Euh, sur le bloc 2 Événementiel à l'International, on retrouve euh, Gérer les relations euh, avec la presse et les médias, euh, Gérer la communication événementielle d'une entreprise. Pour le bloc numéro 3 Marketing à l'International, on a euh, identifié les évolutions du marché et réalisé une étude prospective, ou encore euh, analyser le comportement des consommateurs euh, dans le cadre de l'e-commerce, ou encore euh, élaborer une stratégie de marketing à l'International. Sur le bloc 4 management interculturel, on a géré un processus d'internationalisation pour encore euh, analyser le discours, les discours par influence et la déstabilisation euh, par l'information. Et ah, donc sur, hop, donc sur le parcours CIL, euh, les cours... Euh, par exemple, sur le bloc 1, donc on a de la traduction de documents juridiques, techniques, scientifiques, euh, marketing. Euh, on a les cours en lien donc, à la localisation des interfaces logicielles, réviser des traductions et assurer euh, le contrôle qualité livrables. Euh, sur l'interprétation de liaison, euh, on a euh, mené une mission d'interprétation de liaison. Donc, traduire à vue un diaporama. Euh, S'initier, se perfectionner à la traduction du voice voiceover. Euh, sur la gestion des outils technologiques, euh, on a euh, se perfectionner en TAO avec Studio, post-éditer des documents pré-traduits euh, euh, issus euh, de la traduction automatisée. Euh, sur le bloc 4, donc, sur la gestion de projet, euh, gérer un projet de traduction en indépendant, organiser ses démarches auprès euh, du donneur d'or. Voilà donc euh, quelques exemples de cours que, qui sont euh, proposés euh, dans les parcours de formation. Alors, les cours en alternance à l'Estrie sont en présentiel. Si par exemple, je trouve une alternance en dehors de Lyon, faut-il revenir la semaine, de Lyon euh, la semaine à Lyon pardon. Oui, effectivement, les, les cours sont en présentiel. Donc, actuellement, avec euh, la crise sanitaire, euh, euh, on a démarré euh, en, en distanciel. Euh, quelques cours sont mis euh, en présentiel, euh, puis, euh, puis janvier, suis France, hein. voilà, donc une journée par semaine voilà, euh, en présentiel. Et sinon, oui, euh, en espérant qu'en septembre, tout revienne à la normale, les semaines de course sont en Donc Il faut absolument... Je pense que j'ai répondu à toutes les questions... Alors, est-ce que j'ai une question N'hésitez pas, si je n'ai pas répondu à votre question, euh, n'hésitez pas à la à remettre. Une... Voilà. Oui, alors, on me demande, est-ce que vous faites des simulations d'entretien euh, euh, dans le cadre des, des accompagnements Oui, alors, euh, des simulations d'entretien euh, sont.. sont font partie euh, de l'accompagnement. Donc on a des simulations d'entretien. Sur l'alternance, euh, pour vous expliquer un peu le processus d'accompagnement, euh, on a un entretien, vous réalisez un entretien avec euh, une de nos intervenantes. Donc euh, on vous demande d'identifier une offre d'une euh, euh, entreprise, euh, de la travailler, de rédiger une lettre de motivation, de nous la transmettre. Euh, et là, on vous propose un entretien, euh, entretien euh, sur, euh, avec un, un, un recruteur. Euh, on revoit ensemble, alors vous voyez avec euh, la personne qui vous recevra, euh, les, les points améliorés sur votre lettre de motivation, sur votre CV, ce qu'il faut mettre en avant. Voilà, donc, euh, tout ça, euh, c'est revu euh, pendant. Euh, ces entretiens de simulation. Donc, les entretiens de simulation sont proposés euh, que ce soit en formation initiale ou en formation en, formation en alternance. Est-ce qu'il faut des certifications pour nos niveaux euh, en langue Oui. Alors, euh, on vous demande euh, de, dans, dans la procédure, Donc, on vous demande de joindre des certifications pour, vos, pour justifier votre, votre, vos niveaux de langue. Euh, alors, si vous êtes actuellement en cours, euh, par exemple, euh, si vous êtes en bac soin, en LEA, euh, vous avez des relevés de notes euh, qui euh, justifient euh, votre niveau de langue, euh, je pense que ça peut être suffisant. Euh, alors, on demandera vraiment euh, des justificatifs qui sont nécessaires pour euh, des gens qui n'ont pas de relevés de notes, par exemple, euh, précisant leur, leur niveau actuel. Après l'envoi de la candidature, l'entretien avec l'esprit se passera après combien de temps euh, Dans la procédure, vous déposez votre tous les dossiers euh, déposés au 15, euh, au 15 du mois. Vous recevez un, un, un, une réponse d'admissibilité euh, ou de refus 15 jours après. Euh, de là, euh, on vous envoie une convocation. Oui, ça se fait à peu près euh, dans 15 jours. Ça, 10, 15 jours. Bonjour. <laughs> Euh, voilà, merci beaucoup pour vos renseignements. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Euh, si vous avez la moindre question, euh, euh, vous allez retrouver même sur le site internet. Euh, moi, je m'occupe euh, du renseignement au niveau de l'alternance. Donc, euh, sur tout ce qui est constitution du contrat, sur euh, euh, l'accompagnement également. Euh, voilà, donc, euh, à savoir que vraiment l'accompagnement euh, est quelque chose, je pense, qui est intéressant euh, proposé par l'esprit, où euh, vous allez recevoir, donc, euh, dès que vous serez admis, euh, dès que vous, vous nous confirmez que vous souhaitez bien les l'esprit, nous, euh, on a tout un dispositif où on vous accompagne. Euh, voilà. donc, je pense que c'est pas négligeable. L'année dernière, on l'avait mis en place, c'était très apprécié, donc on l'a amélioré euh, avec d'autres euh, points, je dirais. Voilà, donc, euh, ce dispositif euh, permet vraiment euh, de vous accompagner euh, jusqu'à la signature d'un contrat. On disait, oui, mes coordonnées sont sur un site internet. Vous pouvez me contacter. Ça. Alors, y a-t-il des secteurs d'activité à privilégier Alors, après, tout dépend le parcours de formation et votre projet professionnel. Donc, là, dans le processus qu'on a mis en place, on vous aide à définir votre projet professionnel pour pouvoir vraiment orienter votre prospection. Après, c'est vraiment à vous de, de pouvoir analyser un peu euh, le type d'entreprise euh, que vous souhaiteriez intégrer, le euh, secteur d'activité. Mais euh, voilà, après, euh, c'est vrai que sur le domaine, de sur le, pour le parcours MIS, euh, voilà, vous pouvez euh, viser, euh, je dirais, euh, différents secteurs d'activité. Pour le domaine de la traduction, vous avez les entreprises à l'international, euh, vous avez des agences de traduction, donc euh, vous pouvez euh, cibler. également les établissements euh, euh, d'enseignement, euh, de recherche de plus en plus en fait d'alternants, pour pouvoir les accompagner dans la communication, dans la traduction aussi. Il ne faut, faut pas hésiter à, à prospecter euh, ce type euh, d'entreprise, euh, d'organisme Est-ce dérangeant si je ne pratique pas l'anglais ou ma troisième langue en alternance Alors oui, l'anglais, c'est... Euh, pour pouvoir intégrer euh, l'un de nos parcours de formation, il faut forcément que vous ayez le français et l'anglais. Donc, l'anglais, euh, on demande un niveau C1, C2. Vraiment, euh, c'est indispensable. Alors, la troisième langue, on a la troisième langue euh, si vous n'en avez pas, je ne dirais pas, c'est pas grave, mais euh, voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien suivre euh, nos programmes en français et anglais. La troisième langue, c'est un plus. Ça permet vraiment de, de pouvoir. Euh, on a travaillé cette langue, euh, euh, acquérir des compétences euh, en lien à cette troisième langue. Alors, si ma langue maternelle est autre que le français, faut-il fournir le DALF Oui, effectivement. Euh, il faut que vous puissiez nous, nous prouver votre niveau d'anglais. Alors, tout dépend, euh, euh, du niveau de français, pardon, euh, tout dépend en fait du parcours pour lequel. Euh, Candidaté, mais par contre, c'est vrai que le, le niveau de français doit être bon, excellent. Euh, donc, on demande vraiment un niveau C1 plus, voire euh, niveau C2, idéalement niveau C2. Alors, dans quel type d'entreprise sont euh, les alternants actuellement Donc, on a des entreprises, euh, des, nos alternants donc, au parcours MIS sont... Euh, donc, tout type d'entreprise, donc on a des associations, euh, on a euh, des entreprises euh, de logistique, donc, euh, que ce soit sur le CETI, on a euh, des entreprises ou de, de, des associations, euh, en lien euh, avec les différents domaines de, que l'on prépare, mais euh, ça peut être tout type d'entreprise, que l'association, euh, humanitaire, euh, entreprise euh, internationale, euh, un peu euh, tout, tout type d'entreprise. Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vraiment, euh, je suis passée à côté de certaines, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, euh, comme je l'ai précisé, on reste vraiment euh, à votre disposition. Euh, surtout, euh, surtout n'hésitez pas. Envoyez-nous des mails donc sur euh, Esprit Carrière ou même sur l'adresse de l'école. Euh, vous pouvez nous joindre par téléphone. Comme je l'ai indiqué, euh, n'hésitez surtout pas. Voilà, euh, à nous transmettre vos questions. Voilà. Donc euh, voilà, donc euh, j'espère que cette rencontre a été intéressante pour vous. Euh, et puis, ben, on reste à votre disposition euh, pour répondre à toutes vos questions. Le chat euh, est ouvert euh, aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions jusqu'à 13h30. Voilà, donc et euh, puis en dehors de ça, l'esprit, euh, comme euh, on le préciser, est également euh, sur le salon l'étudiant, donc jusqu'au 12 avril. Voilà. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup euh, pour votre participation et puis euh, j'espère à bientôt.